Bonjour, une petite vidéo euh, qui parle de scepticisme qui est faite dans le cadre d'une production collective du groupe ZSF Information en description Je vais vous parler de scepticisme C'est quoi le scepticisme d'après moi Bien après moi, le scepticisme c'est une posture de réflexion méthodique sur la façon dont on choisit ce qu'on pense Et tous les mots sont importants, en particulier posture Pour moi c'est plus une posture qu'une méthode Je dirais plutôt qu'il y a des méthodes plutôt qu'une méthode, et de la même façon, comment on choisit de penser. Deuxième question, comment j'ai construit mon scepticisme Eh bien, je l'ai construit en fonction de ma vie. Ce n'est pas original, ce que je suis en train de vous dire, mais ça me semble vraiment important. Pour qu'on puisse penser ce qu'on pense, il faut que notre vie nous y autorise, nous le permette, notre vie présente et notre vie passée, notre histoire et nos conditions de vie. On... Ce n'est pas comme parfois on peut le croire dans le milieu, ce qu'on pourrait appeler le milieu sceptique, uniquement une question de connaître une méthode, que l'on nous a expliqué la bonne façon de penser. Non, il faut que notre vie, notre construction personnelle et notre condition de vie nous permettent de penser de cette façon. On l'oublie souvent et je pense que c'est dommage. Qu'est-ce qui m'a autorisé à devenir sceptique dans ma vie. D'abord, une influence dans mon enfance, de personnes importantes comme mon grand-père paternel, ma grand-mère maternelle ou mon père qui euh, m'ont influencée euh, dans le sens de prendre en compte la science, de réfléchir à comment je pense ce que je pense, de prendre en compte euh, les impacts politiques et sociaux de ce qui se passe. Enfin, c'est pas les seuls sur cet aspect-là. Ensuite, la deuxième chose qui m'a influencée et qui m'a permis aujourd'hui de devenir sceptique et qui m'a autorisé à ça, euh, c'est mes études en protection de l'environnement où j'ai bien compris deux points importants. D'abord, le côté systémique des choses, en environnement c'est très important, si vous voulez euh, éviter qu'une usine pollue sur l'eau par exemple, ben vous allez vous retrouver avec des bouts d'épuration qui sont un déchet. Et donc ce que vous avez amélioré sur la gestion de l'eau, ben vous l'avez détérioré sur la gestion des déchets. Et donc en fin de compte, il n'y a pas une solution, ça dépend de votre objectif. Ça c'est le deuxième point important que m'ont appris, appris mes études en environnement, où on a fait de la philosophie de l'environnement, où on a fait aussi de l'aide à la décision, c'est que pour pouvoir choisir la solution, il faut d'abord fixer l'objectif ou les objectifs. Il n'y a pas une bonne solution dans l'absolu. Ça, c'est vraiment important. Et les objectifs sont différents selon les gens. Après, j'ai été maire, j'ai rencontré euh, différentes personnes, y compris des personnes qui avaient des, des idées et des pensées vraiment alternatives qui m'ont influencée sur certains aspects, mais pas tant que ça sur ma façon de penser, sur mon, mon scepticisme, pas forcément encore conscient que c'était déjà du scepticisme, ça ne m'a pas beaucoup influencée. Parce que dans le fond, sur la parentalité, ben, j'avais des bases de connaissances, et donc j'étais assez stable, et c'était assez facile pour moi de rester dans ma posture. Mais ensuite, j'ai été entrepreneuse. Et là, c'était une autre histoire. Parce que j'avais aucune culture de l'entrepreneuriat, il y a cinq ans, quand j'ai commencé. Et du coup, euh, quand on me disait des choses, j'arrivais pas à trier, euh, les, à trier ce qu'on me dit. Et je vous en parle parce que c'est hyper important. Parce qu'on dit qu'il euh, y a une méthode, il faut utiliser la méthode, chercher euh, euh, les, les, les, les, les arguments fallacieux, chercher ceci, chercher cela, regarder les études. Mais... D'abord, on a l'objectif, je disais tout à l'heure, quel est l'objectif. Et ensuite, au-delà de la méthode, il y a la question de quelles sont mes connaissances préalables sur ce sujet. Parce que si mes connaissances préalables sur ce sujet sont très faibles, la méthode risque de me faire conclure euh, des bêtises. Et, euh, et de cette façon, moi, ça m'a fait glisser sur un, une espèce de relativisme euh, qui ne me convenait pas relativisme absolu, enfin quasi absolu, qui ne me convenait pas du tout, mais où j'ai glissé, tiré par euh, des formateurs, en, en des formatrices en, en l'occurrence, euh, en entrepreneuriat, surtout une, euh, qui m'a petit à petit tiré euh, dans un sens qui ne me convenait pas. Et avec le recul, euh, son discours ressemblait beaucoup à un discours New Age, euh, mélangé avec du, du libéralisme. Euh, mais ça se voyait pas parce que je ne le voyais pas. En vrai, aujourd'hui, je le verrai. En vrai, ça devait se voir. Mais moi, je n'avais pas les connaissances qui me permettaient de le voir. Voilà aujourd'hui où j'en suis euh, de mon scepticisme. J'ai conscientisé tout ça euh, grâce à la découverte des producteurs de contenu sceptique. Je continue à améliorer et à conscientiser de mieux en mieux euh, ma façon de réfléchir et le choix de ma posture de réflexion sur le monde. J'ai encore beaucoup euh, de travail à faire à mon avis. On en reparlera.